Effectivement, c'est un ouvrage qui est le, le troisième tome de, de cette série, comme des lions. Il y a eu comme des lions 1 sur les combats de Mégion en 40, comme des lions 2 sur les forces françaises libres et l'armée d'Afrique durant la période de 41 à 43. Et là, j'attaque avec cet ouvrage la période de 1944 à 1945, qui démarre avec la campagne d'Italie, qui est suivie ensuite par la libération de la France et la campagne d'Allemagne. Et je mets en avant effectivement les troupes françaises régulières, mais également la résistance intérieure, parce qu'on ignore souvent qu'il y a eu des régions entières qui se sont libérées seules par l'aide de, justement des maquis qui, se sont, qui ont mené des opérations de guérilla, de sabotage, également des opérations d'embuscade, et qui ont fixé énormément de garnisons allemandes qui n'ont pas pu intervenir en Normandie, ce qui a permis ce qui a facilité le débarquement des alliés en Normandie. Et d'autre part, je parle aussi de la campagne d'Italie, qui a été un des grands faits d'armes de l'armée française, où on a retrouvé une armée française composée de, de juifs, de chrétiens et de musulmans, puisque c'était l'armée d'Afrique, et également aussi d'agnostics, et, et qui ont participé au combat en Italie, où ils ont joué un rôle déterminant sous les ordres du général juin puisque ce sont eux qui ont foncé les défenses allemandes en zone montagneuse. Qui était considéré comme inaccessible par le haut commandement allemand, et c'est eux donc qui ont percé les, les positions allemandes. Ça a, été, ça a même été reconnu par le maréchal allemand Kesserling, puisqu'il a estimé que l'endroit où il craignait le plus pour sa zone de front était celui où étaient les troupes françaises, général joint. D'autre part, les troupes françaises ont ensuite participé au débarquement de Normandie. Alors, généralement, on retient surtout que le, le commando Kiefer mais on oublie également qu'il y a eu la résistance normande qui a participé, également les forces navales et les forces aériennes, et en vérité c'est plus de 60 000 Français qui ont participé à ces débarquements. Et d'autre part, il y a eu l'activité qui a été menée par les parachutistes français de deux régiments de la France libre, qui ont été parachutés en Bretagne, et qui avec les maquis en Bretagne ont fixé plus de 150 000 soldats allemands, ce qui a favorisé le débarquement justement des alliés en Normandie. D'autre part, il y a eu le débarquement en Provence qui est à 60% composé de troupes françaises qui avaient participé au combat en Italie et qui ont libéré plus d'un quart du territoire national, notamment par la conquête aussi de villes stratégiques portuaires comme Toulon et Marseille. Ils ont remonté ensuite la vallée du Rhône et ont participé à la campagne d'Alsace et des Vosges, libérant une bonne partie du territoire. Avec également aussi la division Leclerc qui avait débarqué en Normandie, qui elle a libéré Paris au mois d'août 1944 et qui a rejoint l'armée de l'Est pour participer aux combats, qui sont fait finalement terminés sur les rives du Danube, c'est-à-dire la véritable revanche française de 1940 puisque les troupes françaises s'enfoncent dans le Tyrol et vont participer à la, euh, à la défaite de l'Allemagne en avril-mai 1945. Donc, c'est un ouvrage qui rend hommage à ces combattants français, souvent oubliés au détriment des Américains, des Britanniques ou des Soviétiques, mais on oubliait que la France faisait partie des quatre grandes puissances victorieuses qui ont signé à Berlin l'acte de capitulation d'Allemagne, de et à travers cet ouvrage, j'ai voulu leur rendre hommage. Ça fait plus de 30 ans que j'écris sur cette période, et je suis, j'ai pu récolter un nombre extrêmement important de documents d'archives, mais également de témoignages. J'ai eu la chance d'interviewer de, les derniers témoins de ces combats, aussi bien du côté allié que du côté de l'Axe. Et véritablement, j'ai une vision panoramique, je dirais, des événements qui permet d'avoir, d'éviter, je, je dirais, deux écueils, c'est-à-dire la polygybéate ou le dénigrement systématique ce qui permet d'avoir directement un regard, je dirais, impartial et tout à fait juste sur cette période, en mettant en avant aussi le rôle des troupes françaises.